Salut salut, ici c'est Rexpotam et nous voici repartis, euh, bah non, en fait non. Euh, cette petite vidéo exceptionnelle euh, n'est pas un épisode de Compotam, il s'agit juste d'un épisode pour te présenter un petit peu l'année qui vient et notamment bah ça va être beaucoup de Compotam encore. Euh, on va continuer euh, sur euh, notre lancée sur la petite messe pour le repos, donc mon requiem. Et il y aura certainement aussi des nouveautés, je l'espère. Et euh, à côté de ça, je ferai certainement aussi quelques covers. Euh, concernant Compotable, proprement dit, euh, tu as peut-être pu euh, constater que quand je travaille, bah, je ne suis pas forcément, on va dire, attentif euh, à un certain nombre d'explications. De, de, je passe certains vides sur terre, certains points euh, et du coup, euh, j'ai écrit j'ai écrit un document que j'appelle Compotame, le compagnon, donc le voici, euh, c'est une version noir et blanc hein, que j'ai imprimée comme ça, mais le, la vraie version est en couleur, donc c'est une version, c'est un document, un dossier qui est là pour t'expliquer un petit peu euh, ben, certaines bases, donc pour t'aider à mieux appréhender ma façon de, de travailler, euh, Qu'est-ce que je pourrais te montrer euh, bah, avec des exemples, là hein, par exemple, voilà, euh, un certain nombre de clés pour pouvoir euh, suivre mes épisodes de Compotam et aussi l'objectif est de pouvoir t'aider à démarrer, si tu souhaites utiliser une méthode similaire à la mienne, à démarrer euh, dans, ta propre, dans ton propre chemin de compositeur, si tu veux te lancer dans la composition toi-même. Voilà, donc ce petit document là est disponible, il y aura les liens en description, n'hésite pas à cliquer et à télécharger le PDF euh, qui te sera envoyé par mail. Euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette fois-ci, et en tout cas à très vite pour des prochains épisodes de Compotable. Ciao ciao